Bonjour les enfants, je suis votre maître de français, je vous présente l'arbre au mot, méthode de français, je parle aux élèves de CO1, deuxième année primaire, l'arbre au mot, il y a expression orale, lecture, compréhension, lecture, documentaire, lecture, suivi et poésie, côté langue, vocabulaire, grammaire, orthographe, conjugaison, procédure C'est de l'édition Cedrape Méthode de français à votre portée maintenant. Avant de lire l'histoire, il vaut mieux de comprendre les questions. Je comprends ça veut dire « Je comprends le texte. » Que fait Loulou en arrivant à l'école Que fait Loulou en arrivant à l'école Bien sûr, cette question, la réponse est dans le texte. Quels sont les trois élèves dont il est Question dans le texte. Quels sont les trois élèves, tout simplement quels sont les trois élèves dans le texte 3. Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de conte de faits. Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de faits. On va répondre bien sûr à cette question après, la lecture bien sûr. Les élèves ont-ils peur du loup Maîtresse. Les élèves ont-ils peur du loup Maîtresse. Avant de lire le texte, il vaut mieux de comprendre les questions. Tout d'abord, première question. Que fait Loulou en arrivant à l'école Que fait Loulou en arrivant à l'école Quels sont les trois élèves dont il est question dans le texte C'est-à-dire tout simplement, quels sont les trois élèves dans le texte Imagine Quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de camp de fait On vous demande tout simplement d'imaginer Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de quand de... on va savoir après la lecture. Les élèves ont-ils peur du loup maîtresse? Est-ce que les élèves ont peur du loup maîtresse? Les élèves ont-ils peur du loup maîtresse? Que lui font-ils? Que lui font-ils? 5. C'est une question à toi, à ton avis. Comment on va se terminer cette histoire? À ton avis, comment on va se terminer cette histoire? Comment on va se terminer cette histoire selon toi? Première question, que fait Loulou en arrivant à l'école? Quels sont les trois élèves dont il est question dans le texte? Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de conte de fées. Est-ce que les élèves ont peur du loup maîtresse? Que lui font-ils? Et à ton avis, comment va se terminer cette histoire? Ce sont des questions de compréhension. Mais il vaut mieux de lire et comprendre le texte d'abord. Allons-y, on va lire et comprendre le texte. Le texte est « Gare à la maîtresse ».« Gare à la maîtresse », c'est le titre de ce texte. Je lis. « Gare à la maîtresse ». Blandine, Aubin, collection Melon Poche Benjamin, édition Melon 2007, gare à la maîtresse. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Pour les enfants des contes de fées. Mais Loulou a crevé les pneus du vélo de la maîtresse. Il arrive le premier à l'école. Sur la porte, une pancarte est accrochée. Mais le loup ne sait pas lire. Et elle est bien trop pressée. C'est bientôt l'heure de son déjeuner. Il se glisse dans la classe et se met à farfouiller. Voilà ce qu'il me faut. Dans le placard, la maîtresse a laissé des soliers, vernis, une robe fleurie et un joli folard gris. On n'a rien de ton, loulou est métamorphosé. Il se lèche les babines et sort son grand livre de cuisine. Dans la cour de récréation, tous les enfants sont arrivés. Loulou les accueille avec un grand sourire. Entrez les enfants, entrez. Le petit chaperon rouge, oui le petit chaperon rouge, le regarde étonné. Maîtresse, quand vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre. Gronne loulou gêné. Maîtresse, quand vous avez de grandes dents, Ah non, ça ne va pas recommencer. Chapon rouge, dernier rond. Le loup se penche vers les enfants en grommelant. Prenez vos livres de recettes de lecture. Un gâteau au chocolat s'écrase sur sa figure. Le loup fronce les sourcils. Hansel. Je vais me fâcher. Tac, tac, tac, tac. Une pluie de petits cailloux bombarde son dos. Cette fois, le loup est en temps colère. Petit poussé. Ça va barder. C'est-à-dire, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça va barder. Mais quel chahut. Mais quel vacarme. Mais quel chahut. Ça veut dire vacarme. Personne ne l'écoute plus. Euh, chahut, c'est le contraire de silence. Bon. Vous l'aurez voulu. Je vais vous manger tout cru. Je comprends. Première question. Que fait Loulou en arrivant à l'école Alors, en arrivant à l'école, Loulou se met à farfouiller. À farfouiller dans le placard de la maîtresse. On sait déjà que aujourd'hui c'est la rentrée des classes pour les enfants des camps de fées. Mais, mais le a crevé les pneus des vélos. Voilà. De la maîtresse. Alors, il arrive le premier à l'école. Il se met à farfouiller dans le placard. Qu'est-ce qu'elle a trouvé mmh, elle a trouvé des soliers vernis. Une robe fleurie. Et un joli foulard gris. On n'a rien de ton. Voilà. On n'a rien de ton. Ce loup est métamorphose. Comment il a métamorphosé Tout simplement, il a changé son allure. Il a changé son allure. Il devient une maîtresse. Alors, elle euh, sort euh, son grand livre de lecture, non, de cuisine. Alors, deuxième question, quels sont les trois élèves dont il est question dans le texte alors ce sont des enfants de contes de feu. Parlons un peu de Le Petit Chaperon Rouge. Vous connaissez le petit chaperon rouge? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire, à lire ce conte de feu. Le petit chaperon rouge est loup. Bon, il y a aussi.. Euh, Hansel. Vous connaissez Hansel? Non? Je vous invite, bien sûr, à lire les contes de Hansel. Alors, il y a le petit poussé, à la fin, avec ses cailloux. Alors, le petit poussé Hansel et le petit chaperon rouge, ce sont des enfants de contes de fées. Ce sont les trois élèves dont il est question dans le texte. Alors imagine, quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de de fait. Alors je vois, par exemple, euh, blanche neige Cendrillon, et d'autres, et d'autres. Est-ce que les élèves, ici, est-ce que les élèves ont-ils peur d'une nouveau maîtresse J'en pense pas. Parce que tout simplement, ces enfants ont réagi autrement. Alors pour le petit chaperon rouge, il est tout à fait intelligent, il le questionne, et le loup gêné par la question de petit du petit chaperon rouge alors euh, pour Hansel qu'est ce qu'il a fait oui un gâteau au chocolat il a jeté oui il a jeté un gâteau au chocolat sur sa figure alors le loup France les orcilles pour le petit pour le petit poussé Il a, euh, oui, il a jeté des petits cailloux qui bombardent son dos. Ça veut dire le dos du loup. Alors, à ton avis, comment on va se terminer cette histoire hmm? Est-ce que tu as une idée Imagine la suite de l'histoire. Tu pourras bien sûr écrire sur une copie et montrer à ta maîtresse, il va tout simplement corriger dans l'essai. Et tu seras recompensé plus tard. Alors c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves, vous pouvez voir ce texte. Et, car à la maîtresse, c'est-à-dire fais attention à la maîtresse, à la maîtresse entre guillemets, il s'agit ici du loup qui est métamorphose. Page 10 de l'Arbre au mot. Alors, je parle des élèves qui ont ce livre. L'Arbre au mot, 1 deuxième année primaire de l'édition CDRAP, CDPR. Page 10. Gare à la maîtresse. C'est ça ce qu'on appelle le titre de ce texte. Oui. Alors, c'est fini. Euh... Vous pouvez lire cinq fois par jour si vous voulez bien et chercher bien sûr des mots difficiles. Dans vos... Des mots difficiles. Euh... Et vous pouvez, oui, vous pouvez consulter euh, le dictionnaire pour expliquer et comprendre les mots difficiles. Voilà, et faire un résumé après. Alors c'est fini. Au revoir.